Hey Salut Il y a quelques jours, j'étais en station pour faire un peu de snowboard, et bon, il y avait... DE LA BONNE Ouf. Mais par contre, j'ai perdu mon téléphone Sur la piste, alors que j'étais en train de faire du snowboard Quand j'étais sur le télésiège, je faisais des photos tranquilles, puis je l'ai remis dans ma poche Et en fait, j'ai oublié de fermer la poche et donc en laissant ma poche ouverte, j'ai fait la pire des erreurs. Et quand je me suis rendu compte que j'avais perdu mon téléphone, je me suis dit bon bah allez c'est parti, on va, on va remonter la pente. Et après avoir marché pendant 10 minutes, je me suis rendu compte que j'avais eu énormément de chance, il était posé là dans la neige, telle une relique, le Graal, mon téléphone. Et du coup je me suis posé la question de savoir comment éviter de perdre, se faire voler ou casser son téléphone. Ferme la poche, ferme la poche de ma veste. Cette vidéo est terminée, abonnez-vous, ciao Si on est autant attaché à son téléphone, c'est qu'il y a deux raisons. La première, c'est le contenu du téléphone. Non mais tu comprends, il y a toute ma vie dessus Il y a mes contacts que tu peux synchroniser. Il y a mes photos que tu peux synchroniser. Il y a mes mails Non, ça c'est dans le cloud alors tu fermes ta gueule. Le deuxième, c'est la valeur de votre précieux. Et pour ça, je ne vois qu'une seule solution, il faut arrêter d'acheter des smartphones à des prix exorbitants. Bon, ok, je suis pas un très bon exemple, mais j'ai une bonne excuse, c'était pour jouer à Pokémon Go. Attends, on parle bien du jeu qui a pesé 3 mois avant de tomber dans l'oubli, c'est ça Ouais. Et toi, t'as as dépensé euros pour jouer à Pokémon Go. Hmm, 720 exactement, parce que j'ai dépensé 20 20€ dans le jeu. D'ailleurs, si quelqu'un veut des leurs, il euh, n'y a pas de souci, j'en ai un petit peu d'avance. Non, personne. Après avoir réfléchi, je me suis dit que le mieux c'était d'avoir un, un 3310 ou un téléphone du genre. Je peux acheter euh, à 20 euros au bureau de tabac. Déjà, c'est pas cher, et puis c'est incassable. On pourrait même dire que c'est indestructible. Ou quasi indestructible. Et si on vérifiait la robustesse de ce téléphone Pour cela, j'ai demandé au professeur Langdon, enseignant émérite à l'université de pierre Mendès france de venir nous aider, lui qui est un expert en électronique. Bon, ok, c'est pas vrai. On va faire ça à la maison. Alors il marche, il hein, n'y a pas de souci. Et on va voir justement on va... s'il continue à marcher. Ah, il croit un petit peu. Ok. Il a pas aimé le coup de marteau. Hein. Ah, c'est parfait un petit trou comme ça. Vous pouvez après vous l'attacher vous autour du cou en pendentif. Bon, pas si indestructible que ça finalement. Par contre, si vous voulez garder votre standing en ayant toujours un smartphone, je vous conseille les coques life proof. Conseil, entre guillemets. Avec ça, votre téléphone devient vraiment incassable. D'ailleurs, j'en ai une. Mais j'ai noté deux problèmes. Un, le prix. 80 euros. Vous pouvez vous acheter quatre téléphones comme ça. 80 euros le bout de plastique, putain Deuxième point, ton téléphone va devenir un paquebot, et du coup on va se demander si c'est un téléphone ou un livre. Contre le vol, euh, j'ai une technique qui est assez simple, elle consiste à casser le téléphone alors que je viens tout juste de l'acheter. Voilà, ce sujet est terminé, je vous remercie pour votre soutien, pour tous les proches qui ont déjà partagé une vidéo depuis le début, ça fait vraiment super plaisir. Merci D'ailleurs, continuez à partager, mettez des pouces bleus, euh, défoncez la barre, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Sinon, je prends juste une petite minute pour vous dire que j'ai atteint mon objectif de 67 kilos. Donc euh, c'est un objectif que je me fixé dans une précédente vidéo. Donc euh, ça me fait super plaisir, je me sens assez bien. Et ça y est, j'ai un corps d'Apollon. Poilu, quoi. Merci à tous, ciao.